Oui, Julien, j'attends. Hein. Ouais, désolé, je suis en retard, mais j'arrive là, je suis juste là. Oui, mais t'es en retard, mais tu crois que les gens, ils ont que ça à faire à t'attendre ou quoi Dépêche-toi C'est bon, c'est bon, je suis là, regarde. Au-dessus de toi, regarde, juste. Alors ah, là, je suis là maintenant. On peut commencer Toute l'actualité des super-héros, c'est dans Côté Comics, votre nouveau rendez-vous qui se concentre sur les comics et met de côté tout le reste. Actu, reportage, interviews et dossiers, tout y est. Côté Comics, c'est ton rendez-vous comics dans ta télé. Ben voilà, c'est dans la boîte. J'y vais maintenant. Au revoir les losers. Ben, au revoir, je